Eh, mais oui, mais c'est qu'il y a encore du monde sur cette chaîne. Bon bah, au travail, hein. Bonjour à tous et bienvenue, et en effet, j'ai pas été super productif hein, de ces derniers temps, ça c'est ça c'est un fait, ouais. Ça, ouais. Comme j'ai une vie bien chargée en dehors de YouTube, j'avoue que je me suis laissé dépasser par les, par les événements, quoi. Ou que j'avais rien envie de branler. Ouais. On pourrait dire ça aussi. Mais rassurez-vous, parce qu'en ce moment même, je suis en train de vous préparer une petite série de vidéos pour l'été, ça va être sympa. Plus précisément, ça sera sur le thème des étranges recettes. Oui, je sais. Je fais moins de vues et je perds des abonnés quand je fais ce genre de vidéos. Mais c'est juste pour l'été. À la rentrée, les à votre table reprendront normalement. Alors, si vous n'aimez pas ça, Tranquille Et puis, ne vous désabonnez pas non plus. Enfin, s'il vous plaît, profitez de vos vacances. Et ignorez juste la sortie des vidéos pendant tout l'été. Pendant, pendant tout l'été. Pendant tout l'été, oui. Comme ça, on se donne rendez-vous fin août, début septembre, et puis, bah, tout le monde est content. Sinon, pour rentrer un peu plus dans les détails, les vidéos à venir seront sur la réalisation complète d'un burger aux insectes. Mais attention, pas un burger tout pété avec quatre verres qui se battent en duel dedans. non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Non, bah non, non. Là, je vous parle de réaliser une série de vidéos où je vais confectionner un pain, un steak, un fromage et tout le tralala qui va avec, à base d'insectes. Et ça, c'est du jamais vu. En plus de tout ça, je vais essayer de me débrouiller pour, euh, pour utiliser des techniques un peu surprenantes. Et puis, rendre le tout instructif et intéressant, quoi. Ça serait pas mal. Et puis ce qui serait pas mal, ça serait aussi que ça soit bon, gustativement. Ça, ça changerait. Ouais. Allez, je vais pas m'éterniser là-dessus. C'était juste pour vous donner des news et puis vous expliquer la suite euh, des événements, quoi. Parce que c'est la moindre des choses. Et comme vous pouvez le constater, le décor est presque fini et l'isolation phonique est bien meilleure. Donc euh, pour la suite, on est bien là. On est, on est bien, quoi. Petit décor sympa, petit son correct. Euh, ouais, ouais, c'est pas mal. Pour conclure, bah. Je suis toujours vivant, donc euh, RAS. Et puis bah, merci d'être présent et merci de regarder les vidéos. Donc euh, à très vite pour un prochain épisode. Portez-vous bien, la grosse bise